Vous pouvez vous dire que le monde court à sa perte, que tout est foutu, mais en fait, c'est possible que ce soit l'inverse. Alors, celui qui explique le mieux ça, qui nous a fait complètement halluciner sur son, sa théorie, c'est Bruno Marion. Et il dit ceci. J'ai décidé de montrer que le chaos, c'est pas le bordel, que le chaos, c'est un ordre qui émerge. Et, et j'ai décidé de montrer qu'on pouvait être acteur et qu'il n'y a jamais eu autant de raisons d'être acteur dans ce monde chaotique parce qu'on n'a jamais eu autant de pouvoir individuellement. Il montre que tout ce qui se passe dans notre société, le réchauffement, l'ajout d'informations, la surpopulation, tout ça, c'est un changement d'état, c'est un réchauffement, c'est une ébullition qui permet des nouvelles émergences. Dans ces mécanismes physiques, il y a l'effet papillon. Et Bruno Marion, il dit, l'effet papillon, ça veut dire qu'un petit élément, une petite action, une action individuelle, peut transformer le monde. Alors justement, chez On Passe à l'Acte, on a décidé de créer les outils qui aident les projets et les papillons. Venez nous soutenir, cliquez sur le lien, c'est tout le catalogue de tout ce qu'on a envie de faire et on a besoin de vous.